Alors là, on va débuter une séquence d'initiation à la recherche documentaire, donc destinée aux classes de sixième. Euh, là, il s'agit de la première séance qui a pour objectif donc, de comprendre et de s'approprier les espaces euh, informationnels. Euh, en d'autres termes, donc, ils vont devoir se familiariser et, avec le règlement et le fonctionnement euh, du CDI et découvrir un petit peu donc, les, les différents espaces euh, d'un centre de ressources, à savoir le centre, euh, ici le CDI, le centre de documentation et d'information. J'ai conçu une activité euh, entièrement numérique. en fait. Euh, donc, dans un premier temps, on va débuter la séance par une, euh, une activité quiz, euh, donc, je vais les lancer sur un petit questionnaire euh, que je vais projeter donc grâce à l'écran euh, du CDI. Ils vont devoir répondre à ce questionnaire sur leur tablette. Euh, donc, des questions qui vont porter sur le, le fonctionnement et le règlement du CDI. Euh, la deuxième partie de l'activité va porter donc sur l'appropriation des espaces, des différents espaces. Donc là, on va utiliser une application euh, qui s'appelle XIA Express. Euh, donc je vais leur, euh, leur envoyer par airdrop sur leur tablette le plan du CDI. Sur XIA Express, euh, le plan du CDI, je l'ai prédécoupé déjà en zones, enfin en espaces qui vont devoir identifier. Donc ils vont devoir les identifier, ces espaces, en allant justement physiquement, se rendant physiquement euh, dans le CDI, donc dans ces espaces. On est en train d'étudier les différentes euh, parties euh, du CDI et euh, on prend des photos pour, euh, pour euh, mettre des images dans, euh, dans le plan du CDI où euh, on explique en fait, euh, les différentes parties, où il y a le coin BD, le coin roman et, et voilà. En fait, euh, ce qu'on remarque, c'est euh, d'une part qu'ils sont plus motivés, d'autre part, c'est que l'apprentissage est facilité, il y a une meilleure concentration. Une meilleure concentration, une meilleure appropriation en fait, de, des connaissances de ce qu'ils qu ont fait eux-mêmes uh, sur la tablette. Quoi. Ils sont davantage acteurs de leurs apprentissages. J'ai beaucoup aimé parce qu'on a commencé avec euh, le k euh, Et donc, on a, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur le CDI, comment ça marche, les règles et tout ça. Euh, aussi, donc, avec X, Xia Express. Euh, J'ai beaucoup aimé parce qu'on pouvait aller partout dans la salle et se comprendre qu'est-ce qu'il enfin, qu qu y avait. Et on pouvait un peu euh, s'aventurer, soi-disant, dans la salle et comprendre qu'est-ce qui se passait. Oh